Bah oui, comme tu l'as dit, on s'est beaucoup ennuyé. Là, j'ai eu l'impression de voir un match de Ligue 1 ce soir. Hein. Voir de Coupe de la Ligue, les premiers tours où il se passe rien. Et oh, on est en Coupe d'Europe là. On attend du charbon, on attend de l'intensité. Il n'y a rien eu de tout ça. Hein. C'était vraiment Tristoun. Alors, euh, on a dit euh, Puel expérimente. On a dit que Puel met sous pression des joueurs. Cazri, à mon avis, a été sanctionné ce soir hein, par rapport à, à sa pièce prestation à Bordeaux. Mais je pose la question, est-ce que ce match a été bien préparé Est-ce que nos adversaires qu'on connaissait pas ont été bien supervisés Parce que très clairement, ce soir, l'équipe qu'on a alignée en début de match, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire face à, à cette équipe qui était le, le, avec deux lignes défensives qui se repositionnaient très vite et très bien. À mon sens, il aurait fa fallu jouer sur la vitesse, sur la profondeur. Boenga, tu l'as dit, aurait dû être titulaire ce soir. Donc voilà, euh, on, on peut regretter certains choix au coup d'envoi. Ouais,